Salut, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Freedom by Axel. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de réseaux sociaux. Réseaux sociaux de façon, de manière, dans la globalité, de tout ce qui est Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, bref, tout ce qui ressemble de près ou de loin à un réseau social. Euh, pourquoi j'ai envie de te parler de ça Parce que euh, juste avant l'histoire, c'est que juste avant les, les vacances de, de Noël, euh, là, en fin d'année 2021, euh, mon épouse me dit un matin comme ça, elle me dit euh, « Hey, et, et si tu faisais un break des réseaux sociaux ?» Et euh, si tu me connais un petit peu, si tu me suis, tu sais que je développe beaucoup mes activités sur les réseaux sociaux. J'aurais presque envie de dire aujourd'hui, euh, c'est pas mal un incontournable les réseaux sociaux pour toucher à la fois plus de monde au niveau euh, international, pour casser même ne serait-ce que, que, que l'endroit où tu te trouves, le, le, ton village, ta ville, ta région, puisqu'en fait on... On dépasse carrément tout ça. Donc, c'est plutôt intéressant. Puis, c'est d'autant plus intéressant avec la situation sanitaire dans laquelle on est depuis, depuis bientôt deux ans. Et euh, quand tu développes sur les réseaux sociaux, que tu t'es mis en tête d'alimenter tous les jours tes stories, euh, ton TikTok, ta page Facebook, etc. etc. bref, quand tu es là-dedans, faire un break, quand mon épouse m'a dit ça, j'ai dit Mais je ne peux pas, en fait. Je peux pas. À ce moment-là, c'était pour moi inconcevable parce que, justement, par rapport à tout ce que je viens de dire, ça faisait. À plus d'un an que je, je postais au minimum un TikTok par jour. Ça faisait plusieurs années que j'avais euh, jamais loupé euh, une story ou un truc comme ça. Enfin, c'était juste, voilà. Et puis, en fait, quand ma femme me dit quelque chose comme ça, je me dis toujours, bah, voyons, prenons un peu de recul et, et voyons ce qu'il peut y avoir derrière. Est-ce que est-ce que réellement c'est infaisable Est-ce que réellement je suis, euh, euh, euh, comment dire, euh, prisonnier Est-ce que je suis euh, menotté à ces réseaux sociaux. Et puis, j'ai fait un post sur, euh, sur Facebook euh, le lendemain, parce que le lendemain, j'ai pris la décision de, de tenter l'expérience. Et j'expliquais et je faisais le bilan, le fait de faire ce poste, en fait, d'écrire ce, ce mini-article. c'était pour moi aussi une façon de, de faire le point avec moi-même et, et de me rendre compte que, dans ma vie, euh, j'avais fait 20 ans d'hôtellerie, 20 ans d'hôtellerie où j'ai été... Euh, Très rapidement, j'avais des postes à responsabilité, donc euh, j'étais euh, jamais très loin de mon téléphone. Oui, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas encore de téléphone portable. Oui, oui, oui, oui, tout à fait. Euh, après, le téléphone portable, c'était bien parce que ça te permettait quand même d'aller te balader, même si tu étais euh, d'astreinte avec ton hôtel ou même si tu étais possiblement en, en, en, en pause alors qu'il fallait que tu reprennes le soir. Bref, en tout cas, ça te permettait d'avoir une, une semi-liberté, mais c'est un peu une fausse liberté parce que mais finalement, tu peux pas faire ce que tu veux. Euh, à l'époque, je faisais de la planche à voile quand j'ai démarré dans l'hôtellerie, et quand je partais deux heures sur l'eau avec ma planche à voile, si pendant ces deux heures, il se passait quelque chose, ben, j'étais pas vraiment joignable, en fait. Donc, euh, du coup, cette semi-liberté a fait... Pendant, pendant une vingtaine d'années, j'ai eu ce fil à la patte. Euh, j'ai été dérangé en pleine nuit parce qu'il y avait un problème dans un de mes hôtels. Euh, et j'ai réalisé en faisant ce bilan que... J'avais, pendant toute cette période hôtelière, j'avais euh, jamais vraiment décroché. Si j'avais quand même eu la chance, pendant deux à trois semaines de vacances euh, par an, j'en avais plus, mais quand je prenais des vacances un petit peu longues, de pouvoir quand même euh, laisser l'hôtel euh, à, à, à, euh, à des employés que j'avais. Mais il y avait quand même, pendant toutes ces années, cette espèce de... Même en week-end ou le soir, c'était jamais fini, en fait. Et puis quand, quand je suis devenu entrepreneur, ben là, quand tu quand as été salarié, il euh, y a une forme de liberté qui te manque. Puis tu deviens entrepreneur et tu as le sentiment d'être libre. Mais juste il y a des choses qui te rattrapent. Parce que quand tu es entrepreneur, il n'y a plus de patron pour te dire ce que tu dois faire. Et donc ça, c'est cool. Mais d'un autre côté, il n'y a pas non plus de patron pour te dire quand tu dois t'arrêter. Et à ce moment-là, il y a nos limites si toi, tu t'en mets pas. Tu peux très bien... Euh, que ce soit dans, dans, dans le marketing relationnel, que ce soit dans, si, si tu fais comme mon épouse des, des, des aquarelles et que tu les vends, si tu fais, euh, euh, peu, peu importe ce que tu fais finalement, pourquoi est-ce que tu t'arrêterais euh, si, Je pense à ma maman qui a 72 ans aujourd'hui, dans, dans, dans son magasin bio, c'est un magasin, euh, puis là on ne parle même pas de réseau, c'est un magasin euh, physique, petit magasin physique, elle travaille 6 six jours, six jours et demi sur 7 dans ce magasin et, et, et le, le, le, la demi-journée qui lui reste, elle s'occupe de ses comptes ou elle s'occupe de ses commandes ou elle s'occupe éventuellement de nettoyer un petit peu le magasin. Donc en fait, elle n'a jamais fini. Et ça, c'est le danger de l'entrepreneur aussi. C'est de dire à quel moment j'arrête finalement. Et puis, j'ai réalisé que dans, dans cette quatrième année de, dans le marketing de réseau dans laquelle je développais, j'ai réalisé que je m'étais laissé emmener aussi de, de, de, à me créer des obligations de finalement ne jamais, jamais, jamais m'autoriser à réellement m'arrêter. Alors là, on, on, va, on, on pourrait rentrer, mais peut-être ça sera l'objet d'un autre contenu. On pourrait rentrer dans, dans le débat de certaines, certaines personnes qui disent que ne faut pas que tu t'arrêtes en fait, il faut que tu continues en permanence. Puis surtout pendant les fêtes, parce que pendant les fêtes, les gens sont, sont plus ouverts, c'est la fin de l'année, ils vont prendre des décisions sur le début d'année. Oui, mais, et toi, parce que finalement, oui, je pourrais prendre mon, mon, mon break, je pourrais le faire euh, du 15 novembre au 30 novembre, mais c'est vrai que les fêtes, c'est quelque chose de particulier, c'est un moment en famille, c'est... Alors, euh, dépendamment de la période où, je sais notamment que mes partenaires au Québec, euh, mes amis québécois, ont été euh, privés de Noël et de Nouvel An, mais euh, c'est un moment particulier, c'est un moment où... Voilà, on se regarde des petits films sympas en famille, on fait des jeux avec les enfants, on fait... Donc tout ça, on a envie d'en profiter. Puis c'est la période qui fait que, même si tu laisses ton sapin de Noël, il est encore là, le nôtre, il est à moitié fané, mais il est encore là. Euh, même si tu laisses traîner ton, ton sapin de Noël euh, tout le mois de janvier, il y, y a des choses, il y a des, des moments, c'est des moments, en fait. Et ces moments, tu as envie de les vivre à un moment donné. Et j'ai réalisé que ça faisait des lustres que je ne m'étais pas autorisé à faire un vrai break. Alors j'ai dit, je vais le faire, j'ai fait, fait ce break... Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est que euh, peut-être que tu es comme moi, peut-être que comme beaucoup de monde, en fait, tu, tu, toi aussi, tu fais des choses sur les réseaux sociaux. Peut-être que toi aussi, tu t'es créé des obligations. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire attention. Attention, parce que quand on est entrepreneur, de un, quand on est entrepreneur, au-delà des réseaux sociaux, c'est facile de ne jamais s'arrêter. Et moi, j'ai envie de te dire attention à ce que ça soit pas à un moment donné la vie qui fasse en sorte que tu t'arrêtes. Accident, maladie, séparation, des choses comme ça, en fait. Peut-être qu'à un moment donné, c'est bien de prendre les devants, de réfléchir et de te poser. Moi, je te promets, quand ma femme m'a pro proposé ça, puis en plus, j'aurais je, je continué, il n'y a pas de souci, il n'y aurait pas eu de souci particulier. C'était pas... Genre, elle ne m'a pas mis un, un, un revolver sur, le, sur la tempe en me disant, maintenant, tu vas t'arrêter, tu vas être avec nous pendant les fêtes. Non, pas du tout. Surtout que quand je fais mes affaires, je fais mes affaires, puis en même temps, je suis... Je suis pas loin, mais tu n'es jamais là à 100% quand même. Alors c'est bien de se poser, de, de dire ok. Parce que réellement, mon bilan de m'être arrêté, je me suis arrêté vraiment deux semaines quasiment à 100%, hmm, 95%. Je me suis puis la, la troisième semaine j'ai redémarré en faisant un petit peu le bilan de tout ça. C'est fou comment les idées viennent, les idées créatives reprennent le dessus. Euh, du coup j'ai beaucoup beaucoup pris de notes comment je voulais le refaire, comment je voulais redémarrer je voulais surtout pas repartir pareil en fait j'avais envie de le faire différemment j'avais envie de le faire un petit peu plus avec ma couleur euh, parce que finalement quel que soit le domaine dans lequel t'opères dans la vie, quelle que soit l'activité professionnelle que tu fais, est-ce que tu prends du plaisir et si tu t'éclates à poster tous les jours sur les réseaux sociaux mais que ça t'éclate, que ça te procure du plaisir que t'es content de le faire alors c'est parfait, continue si arrives à couper le soir parce que t'es en train de faire un jeu avec tes enfants, c'est parfait. Si par contre, pendant que tu fais un jeu avec tes enfants, t'es du style à répondre à ça, chaque message qui rentre sur ton téléphone, alors à mon goût, il y a un souci. Et par exemple, tu vois, le, un des premiers trucs que j'ai fait, euh, pour, pour euh, vraiment profiter de cette période de détox, et je parle de détox de réseau, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les notifications sur quasiment tous mes réseaux, sauf celui où mes partenaires peuvent me, me contacter, parce que ça, c'est important. Mais j'ai coupé euh, sur Messenger, sur Instagram, etc. Et, et tu sais quoi C'est incroyable, on n'a pas besoin, en fait, de, de ça. Si tu as envie de savoir combien... Combien de, de vues a fait ta dernière vidéo Combien de, de, de likes t'as eu sur ton dernier post que Si t'as besoin de savoir tout ça, ouais, pas de problème. Il y a un moment dans la journée, tu décides d'aller voir. Si t'as envoyé des messages aux gens sur Messenger et que t'as as besoin de savoir s'ils t'ont répondu, il n'y a pas de problème. À un moment donné, tu vas voir. Mais au moins, tu te dépollues, en fait. Tu, tu évites d'avoir en permanence... Ce téléphone qui te dit euh, « c'est un message, c'est un message, c'est un message, oh, vous avez atteint 1000 vues sur votre île, machin, etc. etc. » wow, wow, wow, wow. On se crée des choses incroyablement éprouvantes, en fait, parce que c'est là en permanence sur nous. Et ce que je te disais, c'est que moi, le bilan, c'est que, un, c'est marrant, le, le le les gens n'ont pas disparu. J'ai refait mon premier post sur TikTok. C'était un TikTok pour le 1er janvier, pour la nouvelle année. Il a fait un carton. Euh, et puis, dans tous les cas... J'ai presque envie de te dire que même si j'avais noté un énorme recul sur mes réseaux parce que j'avais été un petit peu absent en fait, est-ce que ce recul il vaut pas plutôt que de te retrouver un jour à te dire je suis vraiment dégoûté de ce que je fais parce que pff, ça me va plus. Si tu t'arrêtes pas en fait, si tu as toujours, toujours, toujours, toujours le nez dans le guidon, tu ne peux pas, si tu relèves pas un peu ton nez, tu ne peux pas prendre la... La puissance et l'ampleur de, de, de ce que tu es en train de faire, tu ne peux pas tirer de bilan, tu ne peux pas euh, te projeter sur l'avenir. Est-ce que, est que je suis vraiment en train de faire les choses comme je dois les faire, comme j'ai envie de les faire en fait Parce qu'encore une fois, à un moment donné, dans les différents domaines dans lesquels tu peux, tu peux opérer, tu as des façons de faire, tu as des choses qu'on t'enseigne, mais à un moment donné... On est tous uniques aussi. Et c'est important de faire les choses comme toi, tu les sens aussi. Si on te dit par exemple, écoute, dans cette activité-là, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Il faut que tu dises ça, ça et ça aux gens. Mais que toi, au fond de toi-même, tu sens que c'est pas tout à fait co en cohérence avec ce que tu as envie de véhiculer, avec ce que tu as envie de faire et d'être, avec la personne que tu as envie de montrer. Ok, fais-le comme tu le sens. Garde les grandes lignes de l'enseignement. C'est important. Si je reprends le domaine, par exemple, du marketing relationnel, on travaille beaucoup avec des scripts, parce que c'est toujours intéressant, ça, je l'ai dit et je le redis et je le répète, c'est un peu dommage d'aller réinventer quelque chose que d'autres, avant nous, ont fait et savent faire. Il y a des gens qui ont expérimenté depuis des années, ils font comme ça, ça marche bien. S'ils te donnent cette méthode, cette méthodologie, applique. Mais par exemple, moi, je travaille avec des gens au Québec, quand ils nous donnent des scripts écrits, on parle la même langue, français, mais on ne met pas les mots tout à fait dans le même ordre. On n'utilise pas forcément les mots pour la même chose. Tu sais, par exemple, que... Ou tu ne le sais pas, je ne sais pas, mais par exemple, au Québec, dire qu'on va jaser ensemble, ce n'est pas du tout qu'on va dire du mal de quelqu'un, c'est juste qu'on va discuter. Dire que euh, au Québec, quand tu chiales, tu n'es pas en train de pleurer, tu es juste en train de râler, en fait, tu es en train de te plaindre. Donc tout ça, si tu utilises la même chose, exactement pareil, la personne... Dans ton réseau français, francophone, enfin, français, pardon, la personne, elle va pas comprendre quand elle reçoit le message. Je ai mais il a craqué, lui, elle a craqué, elle, qu'est-ce que c'est C'est quoi cette écriture C'est quoi ça, en fait C'est pas toi. Donc c'est en ça que je dis, à ce moment-là, il faut, faut y mettre sa couleur. Mais pour y mettre ta couleur, il faut que tu prennes du recul. Si tu restes le nez dans le guidon, tu prends, on t'a dit, le script, là, il marche, il vend, il recrute, il fait tout ça. Hop, tu prends, tu fais. Non, il faut que tu y mettes ta couleur. C'est un petit peu comme si on me donnait un modèle de quelque chose à publier sur tes stories, sur, pour développer ton activité, pour faire connaître ton entreprise ou quoi ou qu caisse et que tu reprenais exactement la même chose. Tu te dis que ma vidéo, elle te plaît, ou mon podcast, s'il te plaît, tu reprends exactement les mêmes paroles que moi, et puis tu, tu, tu mets le même décor, tu vas chercher la, la même tenture derrière, tu vas mettre les mêmes couleurs sur ton canapé, tu vas être une guitare aussi, tu vas peut-être tu vas te laisser pousser la barbe, c'est une fille, ça va être compliqué. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment super, super important. Et cette prendre du recul par rapport... À ce que tu fais dans la vie en général et par rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un espèce d'engrenage. Moi, je le vois vraiment comme ça. C'est un engrenage qui tourne comme ça, plus ou moins lentement, et qui t'emmène, en fait, de plus en plus loin, et, et qui t'emmène, en fait, à, à plus vraiment être toi, en fait. Alors, attention, il faut qu'on se comprenne bien dans ce que je dis. Je ne suis pas de tout en train de dire que les réseaux sociaux, c'est mauvais. Non, rien. Enfin, rien n'est mauvais. Il y a des choses qui sont mauvaises, mais en tout cas, là, ce que je veux dire, c'est que. Je suis pas en train de dire que les réseaux sociaux, c'est mauvais. Je continue à développer mes activités avec les réseaux sociaux. Mon épouse développe ses activités avec les réseaux sociaux. Mon fils de 15 ans a lancé sa chaîne TikTok dans le gaming et ça fonctionne plutôt bien pour lui. Il a, il a eu ce premier déclic qui a fait que, boum, son compte, il a commencé à monter fortement. Donc, c est, c est, c est, on est là-dedans aujourd'hui. Mais ce que je veux te dire, c'est que bah déjà, il y a un truc qu'on dit souvent, c'est quand tu fais ça, détache-toi des résultats. Ah, c'est compliqué ah oui, c'est compliqué parce que si tu fais par exemple une activité pour que ça te rapporte de l'argent et que tu gagnes ta vie avec, que tu gagnes l'argent avec et que ça ne te rapporte pas suffisamment, c'est compliqué de te détacher des résultats. Et pourtant, c'est la clé. Si tu restes le nez vissé sur le nombre de vues, le nombre de likes que tu fais, ouh, ça ne va pas aller longtemps cette histoire. Et, et surtout, il faut vraiment, c'est vraiment pour moi hyper hyper c'est important, c'est impératif à un moment donné de garder en tête que quoi que tu fasses, il faut que tu prennes du plaisir. Il faut que si tu aimes faire de la vidéo et que tu te sens de lancer une chaîne YouTube, fais-le. Si tu aimes la vidéo et que tu te sens lancer un compte TikTok, fais-le. Si tu préfères faire du rédactionnel et que tu veux lancer un blog pour communiquer avec les gens, fais-le. Si tu n'aimes pas Facebook, tu préfères Insta, fais-le. Va là où ça te porte, va là où tu te sens bien. Et à chaque fois que tu vas te lever et que tu vas bosser pour ton activité, quelle qu'elle soit, prends du plaisir à le faire. Si à un moment donné, cette étincelle, elle s'éteint, s'il n'y a plus cette lumière qui te porte, qui fait que tu as envie d'y aller tous les jours, tu as envie de faire en sorte que cette activité, elle décolle, elle se développe, ben fais en sorte que la lumière, elle reste allumée. Fais en sorte que tu t'écoeures pas dans ce que tu fais. Et puis, c'est pareil. Attention au démarrage sur les chapeaux de roue. Tu démarres comme un fou. Tu es là, waouh, waouh, waouh, wow, Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas. Puis tu te rends compte que tu fais un, tu fais un, tu fais un sprint. Alors qu'en fait, réellement, pour développer correctement, il faut plutôt faire du fond, il faut, faut faire plutôt du trail, du trail, du, du, du, de, la rando, de, la, de la randonnée, de la longue distance, en fait. Tu vois sur le sprint, ça ne va pas fonctionner. Mais cette notion de plaisir, elle est ultra importante. Et si tu regardes ce que je fais, euh, je rediversifie mes affaires. Pourquoi Je reste hyper fan du marketing relationnel, plus que jamais. J'y crois. Ma, pour moi, c'est ma complémentaire retraite et ma complémentaire santé. Alors, deux, deux mots là-dessus, pourquoi Santé, parce que je suis dans le bien-être et la santé, et que les compléments que je prends me font pousser les cheveux. T'as vu, ça se voit Non, j'aime bien dire ça, je suis désolé. Je... Si tu me suis, tu vas dire, lui, il est lourd, il dit toujours la même chose. Non, c'est des blagues. Ceci dit, il paraît qu'il y a un produit qui va sortir, qui fait pousser les cheveux. Je serai le premier à le tester, je te promets. Mais je, je, je me fais du bien à moi, à, à, à ma famille, à mes proches, avec des produits naturels qui font du bien. Donc, c'est ma, ma, ma complémentaire santé dans ce sens-là. C'est ça que je veux dire, en fait. Et c'est ma complémentaire retraite parce que, alors, moi, vu ce que j'ai fait dans ma vie, la retraite, faut pas que j'y compte, en fait. Donc, je suis en train de bâtir ma retraite avec ça. Et... Par ce levier du revenu résiduel, du revenu... Euh, comment on appelle ça Du revenu passif. Je suis en train de créer ma retraite. Je suis en train de monter ma retraite. Et puis je veux pas m'étaler là-dessus parce que c'était pas l'objectif de, de, de, de ce contenu. Et puis c'est aussi ma ressource euh, bienveillante, ma ressource de partenaires euh, un peu partout en France, en Suisse, en Belgique, en, en, au Québec... Où on, est dans, où on avance tous dans une bienveillance dans la même direction, en fait. Et ça, waouh, ça fait du bien. Encore plus dans ce qu'on vit aujourd'hui. Encore plus dans ce que certains vivent en entreprise aujourd'hui. Dans, dans ce qu'on vit dans la rue, quand, par rapport à cette société qui part un petit peu en cacahuète, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est super méga important. Et ça, je viens prendre ma bouffée d'air tous les jours quand je connecte avec mes partenaires. Donc ça, waouh. Mais j'ai besoin de faire autre chose. J'ai besoin, déjà la deuxième activité avec mon épouse l'accompagnement couple on va souffler de nos 20 bougies en fait cette année ça fait 20 ans qu'on s'est croisés et euh, on a décidé de partager ça avec toi avec euh, des gens qui ont des soucis dans leur couple des gens qui ont des, des... peut-être qui n'ont pas de soucis mais qui justement voudraient faire en sorte que de poser les bonnes choses et qu'on leur donne les clés de ce qu'on a mis en place et ce qui continue à fonctionner aujourd'hui ce qu'on a mis en place au fil des années pour que ça fonctionne comme ça. Donc, on a décidé de faire ça. Et puis, si, dans le couple, il y a besoin, on va faire ça et on va accompagner à deux, en fait. Euh, donc, ça, c'est... Si tu veux, ça va aussi dans le sens de... Ça fait des années que je dis que je suis là pour aider les gens, en fait. J'aide les gens dans leur santé. J'aide les gens dans leur finance. Aujourd'hui, j'aide les gens aussi dans leur... Dans leur couple. Parce que, tu sais, moi, mes parents, ils ont divorcé. J'avais 4 ans. Moi-même, j'ai divorcé. Et ma fille était toute petite quand j'ai divorcé. Et, en fait... Euh, je trouve ça triste, en fait. Hein. Deux personnes qui se séparent, c'est déjà triste. Mais deux personnes qui se séparent quand il y a un ou plusieurs enfants, c'est encore pire, en fait. Parce que les enfants, eux, quel que soit leur âge, ils n'ont rien, rien demandé à personne pour ça. Ils n'ont pas demandé à ce que les parents se séparent. Donc, si on peut aider Anne et moi à, à faire en sorte que ça continue, waouh Alors, jette là-dessus. Et puis après, il y a un truc un petit peu plus égoïste. C'est la, la, la gravure, la sculpture, la, ce que je fais sur... Euh, avec mes, mes couteaux, avec mes, mes gouges, euh, j'ai un couteau qui est parti en, en Angleterre, qui a été acheté par un Anglais où j'ai sculpté un Tiki, je vais en refaire un autre. J'ai des, des petits bijoux que je fais comme ça, dans. j'ai du bois d'olivier que je vais travailler. J'ai plein de bois là, je peux pas te le montrer, mais j'ai plein de bois ici, surtout si tu m'écoutes en podcast, ça va être dur. J'aime ça parce que quand, quand je me mets avec mes outils et que je me mets à, à sculpter, quand je, quand je ponce l'objet qui est quasiment fini, il y a quelque chose un petit peu de, de méditatif qui arrive. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui me calme, qui me sort complètement. Alors là, pour le coup, ça me sort complètement de, de ce côté euh, réseaux sociaux, euh, performance, etc. Non, là, c'est vraiment, je me souviens une des premières fois où j'ai commencé vraiment à, à sérieusement euh, euh, tailler un couteau. Euh, j'ai euh, pris le couteau pour le, pour le poncer là dehors. Et trois heures après, je me dis, je vais faire vite fait, je vais le penser trois heures après. J'étais toujours en train de travailler dessus. Ça m'a fait un bien fou. Et ça, c'est un besoin de, de créer, en fait. C'est un besoin de créer avec mes mains, de faire quelque chose. Voilà, j'aime ça. Et, et puis, j'ai même envie de te dire que voilà les, mes trois activités aujourd'hui. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres parce que je suis quelqu'un qui... Potentiellement, je m'ennuie à un moment donné. Potentiellement, je suis ouvert. J'aime aussi faire du montage vidéo, j'en fais encore pour nous, mais voilà, je, je, potentiellement, je peux en faire pour d'autres. J'ai euh, multipass tu sais, c'est pas le pass sanitaire du tout, ni le pass vaccinal, c'est multipass d'activité, parce que j'aime ça, en fait. Et avec ce, ce, ce tronc qui est, euh, ce tronc qui reste, qui est là, que j'aime particulièrement, comme je disais tout à l'heure, de marketing relationnel avec une équipe magnifique, une compagnie extraordinaire, et, et je trouve que c'est chouette, en fait, de faire ça. Donc, voilà ce que j'ai pas mal dévié hein, pour te dire en fait finalement que ce qui est hyper hyper important pour moi à un moment donné, c'est quand tu fais quelque chose, euh, fais-le en sortant la tête du guidon, analyse, prévois, pose, euh, et puis si tu travailles sur les réseaux sociaux, fais en sorte que tu travailles avec cet outil des réseaux sociaux, mais que l'outil ne se serve pas de toi pour te travailler pour qu'à un moment donné, ça te fasse trop vriller la tête, parce que c'est pas bon. À un moment donné, ça va jouer sur ta santé de la mauvaise façon. Donc, il faut que tu restes maître de ces, de ces fameux réseaux. Il faut que tu restes maître de ce que tu fais. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'en ai dit beaucoup. Je pensais pas faire un, un contenu aussi long, mais écoute, j'espère que si t'es encore là, c'est que ça t'a plu. Sinon, écoute... N'hésite surtout pas à partager ce que je fais. Euh, Abonne-toi, commente. Je fais en sorte de répondre à tout le monde. Et puis, euh, je te dis à très bientôt pour le prochain contenu. Porte-toi bien. Bye bye.